Alors bonjour, je m'appelle Emma pour la chaîne de Booktubing de Paris dans le lire. Alors bienvenue sur la chaîne Booktubing de Paris dans le lire. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Booktubing de dans Paris dans le lire. <musique> pourquoi je suis noire aux éditions euh, l'école des loisirs euh, c'est un livre qui parle de, de falstaff qui est un, un enfant euh, métis qui subit beaucoup de moqueries euh, au, à l'école de la part de ses camarades blancs euh, on le traite de singes de, singe, de, de gorilles de plein de de, de de noms qui peuvent euh, qui peuvent euh, choquer un enfant de, aussi petit qu'il ne peut pas comprendre pourquoi il subit tant de, de moqueries. Alors il va aller voir sa grand-mère, qui va essayer de lui apporter des réponses. Et euh, tout au long de... de, de, de en fait, c'est une pièce de théâtre. Donc euh, tout au long de la pièce de théâtre, on va, dès, on va, on va voir comment euh, la grand-mère arrive à expliquer à son petit-fils pourquoi euh, le monde est aussi... Euh, euh, méchant avec, euh, avec lui et euh, comment il doit faire pour se, se battre euh, en même temps je peut pas très bien comprendre parce qu'il y a aussi sa cousine Ada qui, euh, qui elle se blanchit la peau qui, euh, qui prend beaucoup de qui fait beaucoup de choses pardon, pour, pour euh, devenir blanche et euh, arrêter euh, pour que ses moqueries s'arrêtent et qu'elle qu puisse qu'elle devienne quelqu'un de normal entre autres. Et euh, c'est une très belle pièce. Donc euh, si vous avez rien à faire et que vous voulez lire, allez le chercher. Au revoir. <rire> Alors aujourd'hui je vais vous présenter un, un, un, un livre qui se nomme La glace et le ciel. Ça parle, ce, ce livre parle d'un aventurier qui s'appelle qui Claude Lorius. Il, il est parti en Antarctique, et en, en Antarctique où il a visité, il a, il a même euh, vécu là-bas pendant des, des années, et il explique euh, tous ses exploits sur un, un livre, c'est euh, pas pour rien qu'on a mis le titre Le Glacier Seul, puisque c'est toutes ses aventures qu'il a passées, c'est sa, sa passion depuis le début, quand il était euh, au lycée, et euh, il, a, il adore, ses, il adore cette, cette aventure, et il veut, et il veut montrer ce qu'il a, qu a vu, ce qu'il a exploité, comme, euh, comment dire, il a fait des expériences sur la glace et il montre aussi euh, euh, avant toutes tout, tout les expériences ou les sciences qu'ils ont fait, qu ont fait euh, sur euh, l'Antarctique et euh, il a survécu avec des amis dont là-bas il fait euh, super froid qui a une, une vie euh, vraiment difficile donc euh, Claude Lorius a réussi à, à survivre et euh, surtout euh, qu'il a, il a, il a aimé, aimé cette aventure et, voilà. et moi, je vous conseille de, de regarder ce livre parce qu'il est vraiment super euh, sympa. Et, euh, ça montre plein, plein de choses qu'on qu ne sait pas, peut-être. Et c'est super. Voilà. Euh, donc aujourd'hui, on vais vous présenter un livre qui s'appelle L'écureuil, avec les auteurs et illustrateurs Groslo, Bonelli et, et Mialet. Donc euh, c'est un livre qui parle d'une enfant qui vit sur les toits, qui est un peu sauvage et qui vole, euh, qui vole euh, les riches pour... Euh, pour les échanger euh, contre de la nourriture. Et euh, en fait, le problème, c'est qu'il euh, y a des, des vrais voleurs sur les toits. Enfin, des vrais voleurs. D'autres voleurs qui sont un peu concurrents à elle sur les toits et qui donc lui veulent du mal. Et euh, elle, elle, elle, elle échange vraiment beaucoup d'argent contre un rien puisqu'elle n'a pas vraiment le sens euh, de l'argent. Donc ça se passe à l'époque de Napoléon. Il y a la révolution en même temps. Et donc... Euh, au début, elle est très mystérieuse et euh, au fur et à mesure, on en apprend un peu plus sur sa vie. Elle va rencontrer des personnages qui vont un peu euh, modifier l'histoire et donc euh, au fur et à mesure, on va vraiment savoir d'où elle vient, ce qui lui arrivait, son histoire et ça laisse vraiment euh, du suspense et c'est bien. Et euh, ensuite, elle euh, va rencontrer un ramoneur qui va devenir son ami. Et après, euh, il va rencontrer Victor Hugo qui va lui raconter l'histoire de sa maman. Non, enfin, de la dame qu'il qu a adoptée. adoptée pas, voilà. Elle l'a appelée écureuil parce qu'elle aimait les écureuils. Voilà, c'est ça. Et... et elle était chantée à l'opéra. Et un voilà. jour, elle avait un trouble de mémoire. Et elle ne s'est jamais remis. Et après, elle a dit à l'écureuil qu'elle va pas aller partir faire une balade. Et après, elle l'a jamais remis. Et ouais. l'écureuil, l'a cherché, mais il n'a pas trouvé Et après, Victor Hugo, il lui dit qu'elle est a... Voilà. Et puis après, vers la fin, l'écureuil va rencontrer une dame. Très belle. Tr ouais, très jolie. Et après, on va savoir euh, un, un truc euh, sur euh, l'écureuil. Quelle okay. est une fille Mais. J'ai mais... ok euh, Moi, j'ai bien aimé parce que je trouvais que c'était rigolo un une petite fille qui vivait sur les toits. Seule. Seule, oui. Et qu'elle pouvait devenir amie, enfin, qu'elle était assez ouverte, qu'elle qu s'était fait plein d'amis. Deux. Moi j'ai trouvé ce livre très intéressant et bouleversant en même temps parce qu'en fait l'écureuil on se rend compte qu'en en fait il n'a jamais vraiment eu de famille, qu'il a été adopté et elle a été adoptée et qu'en en fait elle aimerait bien avoir une famille mais en fait c'est compliqué pour ça parce qu'elle est habituée à vivre sur les toits, seule. Donc quand Victor Hugo lui raconte l'histoire. Euh, Enfin, comment elle a connu euh, la dame de l'opéra. Bah, c'est un peu triste qu'elle lui a pas dit qu'elle est morte. mais enfin, qu'elle va mourir, parce qu'on Elle peut pas dit qu'elle est morte. Bah, voilà. Ensuite, concernant les dessins, bah, ils sont très bien, je trouve. Hein, ils sont un peu... Euh, bon, c'est pas des dessins euh, super... Enfin, euh, c'est un peu mélangé, comme on peut voir. C'est pas super net, mais... Euh, en même temps, ça donne un truc un peu peinture. Euh, moi je trouve que ça fait bien, donc euh, voilà et puis à, à la fin on peut voir, euh, ça, ça reste en suspens et on a vraiment, euh, on se demande ce qui va se passer ensuite et on a envie d'avoir la suite. Aujourd'hui je vais vous présenter le manga Save Me Petit de Elsa Brandt. Cette histoire reprend un petit peu le mythe de Cassandre en fait qui avait été frappé d'une malédiction après avoir repoussé les avances d'un dieu et euh, en fait elle pouvait voir euh, l'avenir, en fait, les catastrophes qui allaient se produire mais personne ne la croirait en fait, mis à part les dieux. Donc euh, l'héroïne de cette histoire, Pity, va recevoir la même malédiction du dieu euh, Apollon après avoir repoussé ses avances et euh, elle va donc euh, quitter euh, sa ville natale et, euh, et rencontrer euh, le deuxième héros de cette histoire en quelque sorte, Xanth qui est un demi-dieu qui cherche à devenir un héros en fait pour euh, que son père... Euh, comment dire... Que, pour que son père le reconnaisse en fait en tant que son fils. Euh, donc euh, ils vont partir dans une quête en fait pour euh, que Xanth soit reconnu comme un héros Et euh, on va à partir de ce moment là rencontrer beaucoup de personnages secondaires, vivre les, les péripéties avec eux J'ai aussi quelque chose à préciser c'est que Zeus, euh, Xanth est le fils de Zeus, donc, euh, le, le dieu de l'Olympe Et donc euh, Hera sa femme n'est pas du tout d'accord donc elle lui euh, projette euh, des, euh, des, euh, des obstacles pendant, euh, dans la route euh, où euh, Xanth passe et euh, voilà, elle est, elle est, euh, on ne sait pas pourquoi encore, mais elle est vraiment énervée contre Xanth. Il n'est pas d'accord d'avoir un fils euh, tel un fils euh, qui veut devenir un héros. En fait, euh, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'en fait, Peachy, il va devoir suivre Xanth pour euh, l'aider à vaincre les épreuves qu'il va rencontrer, comme par exemple le sphinx. Ce que j'aime bien sur, dans ce livre, c'est euh, euh, les aventures de Xanth, parce que c'est surtout que à l ça, ça, ça se passe à l'Olympe, donc il euh, euh, y, a, y a Zeus, il y a... Apollon, il y a Diomède, il y a tous les dieux pratiquement. Et un jour, Zant il va semer une grande pagaille dans le temple de l'Olympe. Donc tout, tout va s'écrouler. Et, euh, et moi je trouve ça drôle. Alors euh, donc c'est pas vraiment un manga parce qu'il est en fait à l'endroit. Et donc euh, personnellement moi j'aime bien les mangas mais ça peut être pour les personnes qui n'aiment pas bah, une façon de commencer et peut-être d'aimer bah, ce genre de livre. Euh, donc euh, moi j'ai pensé euh, que les personnages secondaires étaient vraiment très importants pour cette histoire parce qu'ils étaient tous très drôles et importants pour faire avancer l'histoire et, euh, et voilà en fait c'est vraiment de l'action mais le côté un peu humoristique ça aide beaucoup en fait pour, euh, pour euh, faire aimer ce manga. Donc il y a cinq tomes et euh, qui sont tous très très bien et, et à la fin en fait il y a des petites interviews, des dessins de chaque personnage fait par l'auteur. Et, euh, et voilà, c'est génial.